Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Pour information, nous utilisons l'outil Shita de la plateforme BUDORAL. Vous avez dans, dans la description hein, euh, un lien pour vous donner un peu plus d'informations là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler, nous continuons de parler de l'outil boîte, ou plutôt de l'élément boîte. On avait déjà regardé quelques fonctionnalités hein, de, de, cette, de cet élément boîte. On va continuer aujourd'hui avec euh, la fonctionnalité Parallax. Okay Donc pour ce faire, hein, pour que ça soit... Euh, efficace hein, la présentation je vais changer quelques éléments hein, au niveau de l'élément boîte qu'on avait déjà on va enlever les rayons de courbure et on va mettre du zéro partout ok donc on est bon pour que vous on puisse voir l'effet parallaxe hein, euh, il faudrait une image hein, euh, à l'intérieur ok donc pour cela je vais je vais rajouter je retourne là dessus donc, on est bien sur l'élément boîte. On va regarder l'arrière-plan de l'élément boîte. On va rajouter une image. Quelle image on va rajouter Par exemple, là, on va ça. Okay, on met ça là-dessus. Et là, une fois que c'est fait, on va activer l'élément parallaxe. Bon, Pour info, je passe rapidement. Ces, ces, ces, ces éléments, ces fonctions que vous voyez là, c'est juste pour décider... Euh,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 donc on va parler ici de parallaxe. Parallaxe, déjà je désactive quand vous allez l'ouvrir, ça va être comme ça et vous l'activez. Ici vous avez différents effets, il y a faire défiler, échelle, opacité. Dans cette présentation, pour gagner du temps, on va faire les deux là. Faire défiler et opacité après Vous jouer avec les autres.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 On peut faire, bon, on l'a fait, donc vous avez, on va retourner sur la page euh, tac. Ok, donc du coup là, bon, j'ai toujours la même chose, mais vous voyez l'idée. Quand je défile, vous voyez que à l'intérieur ça défile. Pour le, la façon dont la photo se, se présente, au fait, le c'est euh, oh, ici, c'est ici au fait que ça se que ça se gère. Donc. Mmh. Ok, donc c'est bon, je retourne là-dessus, je recharge cette page là, tac tac tac. Et bon, il veut toujours pas, bon, je sais pas. On verra ça. Donc il y a moyen hein, de corriger de, de, de cela, mais je ne vais euh, euh, pas passer du temps, trop de temps là-dessus. Celui-là, tac tac. Bon, ok, peu importe. On retourne sur notre élément parallaxe, on a fait faire défiler, on peut faire aussi l'opacité, donc je l'enregistre. Et une fois que c'est fait, je l'enregistre, je publie. Et quand on va regarder, on recherche cette page. Et quand on va regarder, bon, cette fois-ci, vous voyez, ça devient flou quand je scroll en fait. Donc ça, c'est l'opacité. Donc, euh, ça, c'est des effets que vous pouvez faire aussi hein, avec, avec, avec, avec la boîte. La prochaine fois, nous allons parler de l'animation. Et euh, si vous voulez créer vous-même votre site Internet, hein, ce que je vous recommande de faire, hein, nous, avons créé, nous avons mis en place une formation gratuite pour cela. Euh, allez sur notre site euh vous scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton, c'est marqué je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les inscriptions pour les instructions pour le faire. Si vous voulez qu'on crée votre site pour vous, nous sommes une agence web, hein, euh, ce serait avec plaisir. Pour cela, euh, contactez-nous directement soit en remplissant un formulaire, hein, en cliquant sur ce bouton, ou en nous envoyant un mail, ou en nous appelant directement à ce numéro. D'ici là, apportez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram en tapant Agence Web AW2. A bientôt.